à tous dans cette séquence nous allons traiter un premier exemple qui va illustrer les exécuteurs et les poules de threads. L'objectif c'est tout simplement de jouer avec des poules de threads, de lancer un certain nombre de travaux, donc de tâches dans euh, une pool, les laisser se terminer et jouer sur le nombre de threads qu'on peut avoir dans le pool. point barre. Donc on va avoir une classe qui s'appelle une thread qui implémente ben, Runable, hein, pas de surprise. Donc euh, elle a à la fois un message et un numéro. Et là ici, je vais passer en paramètres, cette identité et ce message en paramètres. Voilà, c'est tout. Hein. Donc je change un petit peu du constructeur habituel pour cette série euh, d'exemples là. Euh, la méthode run, eh qu'est ce qu'elle va faire Elle va simplement dire, euh, il va afficher euh, le message euh, et puis il va attendre un moment et il va dire bye bye. Et euh, ça c'est la méthode de trace qui permet simplement de savoir qui affiche quoi. Là dessus on a une classe principale. Cette classe principale eh bien, elle récupère deux arguments le nombre de threads et la taille du pool. On va du coup pouvoir jouer et voir s'il y a des variations de comportement en fonction de la taille du pool. Là ici je crée un exécuteur euh, avec un pool de taille fixe dont je définis la valeur maximale et je vais ici eh m'amuser à créer un certain nombre de tâches parce que vous voyez j'ai appelé cet objet une thread mais on est d'accord que ce n'est pas une thread ce n'est pas une instance de la classe thread. En fait ce que j'aurais fait c'est que j'aurais créé une instance de thread en lui passant en paramètre une instance de une thread. Et là ce que je fais ici c'est que je passe, donc ce truc là n'est pas une thread c'est simplement un job à effectuer, une tâche à effectuer. Et donc ici je passe la tâche à l'exécuteur, exécute moi ça. Et bien évidemment ce que ça va le faire c'est que ça va le mettre dans la file des tâches et puis euh, dès qu'il y aura une thread de libre et eh bien la thread va s'emparer de cette tâche et va l'exécuter. Donc vous voyez du coup il n'y a pas de start parce que le start, quelque part, il est géré de manière implicite par euh, l'exécuteur service, par le exec, en fait. Ensuite, eh bien je fais un shutdown, le shutdown veut dire, je n'ai plus envie de rajouter de nouvelles tâches dans mon pool, mais par contre, j'ai envie que ça se termine. Donc on va laisser euh, le, le, le pool se terminer tranquillement, et puis ce que je vais faire ici, c'est que je vais boucler, je vais boucler jusqu'à ce que le pool soit terminé, eh bien, je dis, euh, j'attends euh, la fin des threads du pool, et puis euh, j'attends 300 euh, millisecondes. Euh, juste un truc important, c'est ça, que vous pouvez avoir envie d'utiliser. Print stack trace, quand vous recevez une exception, c'est un moyen d'afficher la propagation des exceptions de l'endroit où elle est partie, l'instruction, la ligne qu'il a levée et puis partout où les est dans la pile des appels jusqu'à l'endroit où elle a ici été rattrapée. Et donc c'est quelque chose qui est assez pratique que je vous signale euh, à tout hasard. Maintenant regardons euh, quelques exécutions. Donc là j'ai une première exécution et vous voyez que effectivement euh, ben, euh, les choses se passent correctement. Tiens c'est marrant, euh, j'ai créé, euh, j'ai six euh, thread, enfin six tâches et j'ai euh, en fait un pool de trois threads et vous voyez quand même les bye bye ils apparaissent par trois c'est intéressant c'est donc plus intéressant que lorsque ici je crée six tâches et un pool de deux threads je m'amuse à observer que les bye bye apparaissent par paquet de deux donc quelque part j'ai ici deux visu, une constatation euh, de la taille euh, du pool de threads. Alors je l'observe parce que les exécutions sont un petit peu atypiques. Si j'avais vraiment du CPU qui était consommé, des algorithmes compliqués, euh, probablement que ça ne se verrait plus, ne serait-ce que parce que eh bien, euh, les durées euh, d'exécution ne seraient pas forcément les mêmes et que du coup, les choses se seraient un peu mélangées. Mais là, on le voit très, très bien. Par contre, ce qui serait garanti toujours, c'est que je n'ai jamais, jamais plus de deux threads qui s'exécutent simultanément ici et trois là, puisque c'est la valeur des paramètres que j'ai donnés. On va faire un petit chronogramme et on va regarder ce que ça donne donc on a pris l'habitude maintenant donc là j'ai ici j'ai mon fil d'exécution principal la première chose que fait le main c'est qu'il crée un exécuteur vous voyez que là ici mon exécuteur je le, le mets de manière un peu particulière parce qu'il n'y a pas vraiment un fil d'exécution qui est associé mais par contre les jobs qu'on va lui fournir vont engendrer la création d'un pool. Donc quelque part à côté de l'exécuteur j'ai forcément un pool de threads. Donc il est créé d'une manière ou d'une autre. Euh, là j'ai considéré qu'il euh, économisait euh, le CPU et ne créait les threads que lorsqu'il en avait besoin. Donc ici on va faire un premier execute. Cet execute va mettre une tâche dans le pool mais comme il n'y a pas de thread occupé, à ce moment-là euh, j'imagine, je ne sais pas exactement comment ça, ça fonctionne à l'interne, j'imagine qu'il y a une thread qui est créée, donc quelque part il y a un start qui est lancé, hein, c'est le mode opératoire euh, classique et puis j'ai euh, un deuxième execute qui s'exécute qui rajoute une nouvelle tâche dans mon pool et donc ça va provoquer la création d'une deuxième thread parce que la capacité du pool, j'ai dit que j'attribuais deux threads ce pool et à ce moment-là, donc même topo, hein, la création de la deuxième thread et le start, à ce moment le troisième execute qui s'exécute, c'est une exécution possible, hein, là je joue un petit peu avec les limites, eh bien elle ne va pas provoquer la création d'une troisième thread puisque j'ai dit ici que je n'avais que deux threads. Et donc à un moment donné mon programme principal il finit par être commuté, Dieu merci. Ici j'ai euh, le premier thread de la pool qui euh, exécute la tâche, la tâche c'est simplement afficher euh, un message et puis je me suspends pendant un certain temps. Ensuite j'ai euh, le shutdown qui s'exécute parce que lui reprend la main, shutdown veut dire où je ne crée plus rien de nouveau mais tu laisses les tâches qui sont déjà dans la thread s'exécuter et à ce stade là il y en a deux qui sont en charge euh, par euh, chacune une thread et puis une troisième qui est encore en attente. Donc ici, il dit qu'il attend la fin des threads du pool et puis il se met en attente pour 300 millisecondes puisqu'il n'a pas réussi à constater que le pool de threads est terminé. Le pool prend la main à ce moment là, c'est à dire que la deuxième thread qui affiche son message et exécute un code où elle se met en attente, c'est le code de la tâche que j'ai donnée. Hein. c'est euh, la classe une thread là j'ai un moment où il ne se passe rien dans mon programme, mais mon programme n'est pas terminé pour autant, puis lui, euh, il retente, et puis euh, ça ne marche toujours pas, parce que euh, bah, toutes les tâches ne sont pas exécutées, donc il se rendort pour 300 millisecondes, à ce moment-là, euh, un moment sans rien, puis la première tâche se termine, hein, c'est le bye-bye qui s'affiche ici, hein. et du coup, eh bien, comme il y a encore une tâche à exécuter dans la poule de thread, eh bien, elle incombe, à la thread numéro 1 du pool et puis ici donc il affiche ce premier message le jeudi bonjour et puis ici euh, il y a une mise en attente euh, qui est prévue dans le code de la tâche. Ici à ce moment-là lui ben, il attend la fin euh, des euh, threads du pool et on lui dit ben non il n'y a toujours rien donc hop il continue. Il faut voir que ici je ne l'ai pas noté bien évidemment mais vous avez à chaque fois un appel pour savoir si c'est terminé d'accord donc euh, je ne l'ai pas représenté mais c'est un appel qui interroge euh, le pool. Ensuite euh, eh bien vous avez euh, cette euh, tâche qui se termine et là je fais une hypothèse c'est une hypothèse c'est que comme il n'y a plus rien dans le pool à exécuter et que le pool est dans un mode shutdown eh bien on peut tout simplement clore cette thread puisqu'elle ne sera plus utilisée. Donc ben, euh, on continue ici il ne se passe rien pendant un moment. Là il y a une nouvelle interrogation pour constater que le pool de thread n'a toujours pas exécuté toutes ses tâches. Il y en a une qui est en cours d'exécution puis il se remet en attente et puis il ne se passe rien là. Et puis à ce moment là eh ben, encore une interrogation là pour constater qu'il ne se passe rien et il se remet en attente, mais à ce moment là, lui il reprend la main et puis c'est le bye bye que vous avez ici, hein, qui correspond à ce message là et ça veut dire que, eh bien je refais la même hypothèse, la thread numéro 1 du pool voit qu'il n'y a plus rien et donc elle peut se terminer, le pool est terminé et ça veut dire que lorsque, et eh bien au bout d'un certain temps d'inactivité, le main va réinterroger ici l'exécuteur, l'exécuteur lui dit il n'y a plus rien, c'est terminé, ok et à ce moment-là euh, le système peut se terminer, la thread principale se termine et par conséquent le programme aussi. On peut considérer une petite variante en utilisant le New Work Stealing Pool je dis que euh, ça veut dire que ici si j'utilise sans préciser de paramètres et eh bien il va essayer de garantir au maximum que le parallélisme demandé va être maintenu. Si je n'ai pas de paramètres le parallélisme dépend du nombre de processeurs donc ça ça peut être un truc intéressant. Si je veux absolument définir des tâches qui sont plus prioritaires que je vais affecter à ce Work Stealing Pool qui va en fait prendre des threads en gros c'est-à-dire que le reste de mon programme aura moins de threads pour s'exécuter. Euh, alors évidemment encore une fois si je le passe sans paramètre, ça va être au maximum euh, le nombre maximum de threads que je peux exécuter. En gros ça veut dire euh, bataille as le droit de t'exécuter si moi euh, job prioritaire je n'ai pas euh, besoin de m'exécuter. Un peu violent mais ça marche. Alors il y a quelques changements dans la classe principale uniquement. Hein, L'objet euh, qui définit une tâche ben, ça ne change pas beaucoup. Hein. Euh, et en fait principalement ça va se passer ici je vais le souligner là d'accord c'est que euh, je fais un new work stealing pool donc j'ai plus de paramètres mais à part ça vous voyez que cet exec il fonctionne bien évidemment comme le précédent euh, c'est à dire que je rajoute ici les tâches de type une thread de la même manière que je le faisais auparavant donc, vraiment pas beaucoup de modifications dans cette affaire et les exécutions sans surprise vont être la même. J'ai auparavant affiché dans mon programme le nombre de cœurs, en fait le nombre de fils d'exécution parce que sur ma machine en fait j'ai 4 hyper threadés. donc ça fait 8 fils donc euh, le message ici que j'aurais dû afficher euh, c'est plutôt euh, des fils. Euh, ce qui se passe donc c'est que ici il va affecter euh, tous ces, ces fils et euh, bah, du coup j'observe euh, au niveau des bye-bye euh, comme j'en je, exécute 6 et que j'ai 8 coeurs, bah, je ne sature pas euh, ma poule de thread. Tandis que si ici je fais 12 et eh bien vous voyez que j'en exécute un certain nombre et je retrouve euh, ce système si vous voulez de saturation, j'en exécute d'abord un paquet de 8 puis ensuite un paquet de 4 comme j'avais dans l'exécution précédente donc mon comportement il est effectivement cohérent avec ce que j'attends, voilà. Et comme je vous le dis, un pool de taille 8 est ici serait parce que euh, j'ai ici 8 heures et c'est ce qui s'affiche dans mon programme. Alors en guise de conclusion, euh, on a vu dans cette première euh, utilisation à l'aide d'exemples des pools de threads. Bon, c'est un mécanisme classique. Je vous ai déjà dit qu'on avait différentes implémentations sous Unix. Hein, il faut simplement charger les bons packages. Et l'implémentation en Java permet effectivement l'insertion de tâches respectant runnable. Et là, on commence à voir la notion, de, de, de façon pointue, c'est intéressant, la différence entre la notion de tâche et la notion de thread. La thread exécute une tâche et on voit que la thread ou le processus peut ne pas être une, un programme ou une tâche en cours d'exécution mais peut être simplement un support d'exécution pour des tâches. C'est ce qui se passe avec les pools de threads où on peut parfaitement imaginer que l'implémentation a parfaitement le droit de réutiliser des threads existants. Un thread finalement c'est quoi C'est un compteur ordinal, des registres à votre disposition, les registres du processeur, une pile. Point. Et en fait, euh, c'est ça qui va permettre l'exécution ben, euh, d'instructions qui sont en mémoire quelque part. Donc c'est finalement euh, assez confortable cette implémentation. Et au euh, euh, bon, ben, on retrouve un peu prou ou prou dans euh, les autres mécanismes, ben, des systèmes un petit peu équivalents. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.